Monsieur Pouce dort bien au chaud. Toc, toc, toc, Monsieur Pouce, es-tu là Chut Je dors Toc, toc, toc, Monsieur Pousse es-tu là Oui, oui, voilà, je sors. Bonjour Bonjour, papa Bonjour, maman Bonjour, grand-frère Bonjour petite sœur, tout le monde est réveillé, on va pouvoir aller déjeuner.